King Domino est un jeu de pose de tuiles qui revisite les dominos. King Domino est un jeu de pose de tuiles. Chaque joueur commence avec un royaume d'une seule case et tente de l'étendre pour former un carré de 5 sur 5. Chaque domino est divisé en deux zones. Ces zones représentent un type de terrain. Blé, prairie, eau, forêt, marais, mine. Les zones d'un domino peuvent être semblables ou différentes. Suivant le nombre de joueurs, un certain nombre de dominos sont placés sur la table. Ils sont classés du plus grand au plus petit numéro. Au début de chaque tour, une seconde colonne de dominos est posée, puis révélée. L'ordre du jeu est particulier. Celui qui joue est toujours le plus bas. L'un des joueurs pose son domino puis place son pion sur l'un des dominos de la seconde colonne pour le réserver. Lorsqu'il est posé, un domino doit être connecté à au moins une autre zone. L'un des terrains doit correspondre. Certains dominos ont un symbole de couronne. À la fin de la partie, les joueurs calculent le score de chaque domaine en multipliant le nombre de couronnes par le nombre de cases qui le composent. Un domaine est un groupement de zones d'un même type de terrain. King Domino propose des règles additionnelles, comme une variante à deux joueurs sur un royaume plus grand, ou des objectifs qui rapportent des points supplémentaires. L'âge des géants est une extension qui ajoute des géants à donner aux autres joueurs pour diminuer la valeur de leur royaume. Elle comprend aussi une tour pour les tuiles. Queen Domino est une version experte de King Domino. Elle ajoute des chevaliers, des bâtiments et un dragon.